j'ai pu euh, perdre du poids, globalement beaucoup de gras et puis euh, gagner un peu en, en, en muscle. Moi j'ai démarré en février et puis l'objectif c'était de, de faire ce marathon en, en avril, avoir euh, gagné pratiquement une heure sur le marathon euh, d'avril 2018 par rapport à avril 2017. L'objectif, même si c'était un petit peu tard, mais c'était pour perdre du poids et surtout avoir, avoir des conseils pour uh, coacher et entraîner. Je ne connaissais pas de mode de fonctionnement, je n'ai pas envie forcément de tomber dans une salle de sport classique. Quoi. J'ai envie de trouver quelque chose de plus euh, taille humaine et puis avec, euh, avec euh, du coaching compétent. Un environnement euh, adapté il y a une prise en compte de vos réels besoins avec une première étape qui permet de définir sur mesure euh, vos besoins. Et puis l'accueil, parce que j'ai pu... Euh, quand je suis arrivé, j'ai vu Emilie d'abord, donc ça, ça, ça fait moins peur qu'Antoine, après, hein, qui, a, qui fait peur avec gars euh, sur ses cheveux. Aussi. Bah, le conseil, c'est d'essayer. C'est de commencer, d'essayer. De... L'équipe euh, est là pour adapter après le programme, donc il ne euh, faut pas hésiter à tester parce qu'après, euh, quand on a essayé, on reste la preuve. Je dirais cool les cool compétents.